Samedi 22h45 Coïncidence ou pas, alors que Courmétrange jette un regard ému et nostalgique sur le cinéma fantastique italien, voici que nos amis de Trieste nous proposent une agréable sélection de productions courtes trouvé La preuve en quelques films vigoureux et d'influences diverses que l'insolite, l'étrange et le fantastique sont encore d'actualité dans ce pays magnifique, berceau de grands créateurs inspirés et inspirants. Dans le firmament du cinéma italien, gravitent des étoiles en devenir, sans lien avec les saints qui ont fait parler d'elles récemment.